L'équipe numéro 401 que vous voyez sur ces images vient de prendre le départ du rallye Dakar 2014. A chaque étape, Hervé et Alain vont transformer leur véhicule en baraque à frites et vont vendre ces frites au profit du secours populaire. Si vous-même avez une idée originale pour aider ceux qui ont besoin du secours populaire, n'hésitez surtout pas. C'est bon les frites, mais quand il n'y a plus de patates, il bah, n'y a plus de frites